Ah Oh m'a Il y a mes eu une ta main. peut vous dire schwer, ma main, songe bains. Je suis Harry pour viande, à Nizou Azé Gwen, bah l'air Mogénel in oriente. Tavarnes où Morvan. Je suis dame de Wélod, Penous, Vetapen meren viande, bah taverne où <mélique> Ah, je suis une ligue de je suis Un ton de tondeur? Peut-être avec White Guardsa ou avec Meren Vian? Peut-être avec un peu de Gunner? Là je suis les hommes tout à fait. On t'en me danse au dans sous Braysizzle quoi. Mur? Avec Meren Vian? Oui Meren Vian. Ah qu'est-ce qu'on a fait quoi? Ah je suis qu'on on t'en bien crain fort quoi. On t'en me ficelle ma taise donc. Ah, j'ai fait quoi fait de goudet quoi. Ah, j'ai fait quoi fait bien en mais un ride Ah oui de un peu Peut-être un peu peut-être un Bristol in Orient. Non, Naguery on n'a pas de nom. Tu dis et Bon, eh pop pop très mais prononce soutil quoi. On doit rester soutil au quoi. Pas et de réo. Pas avec ce qu'a quoi. Guré, <rire> Bon, qu'allons-dedans à Wither Balanceux, Mgawi Noir <rire> Salut Salut, mon frère. Y'a yeah, mon oragonor Pétrapeuse Fait avec une mérène tu as une de l'air de la mer de la même Bah, ils sont une oriande, mais je crois. C'est un but de cas, mais de la viande une oriande. Oui, oui, Andras Sur Je fais quoi faire de mes en normand faut t'adore mais Bah, je tue Bah, café fais quoi faire de mes de la viande Allez, dame, Gwen Allez, madame Le truc, allez! On arrive! en arrive! On arrive! On arrive! On arrive! On de On arrive! On arrive! C'est Gwen, en ce nombre d'iragues l'air à de Wayne l'air à de shop. Bon, mais changez d'entre eux, vraiment, vais vais faire vous avez bah, dame de Wayne, mavez tu de Mais qui t'es vraiment la maison? Tu vraiment gauche, à à Ou du rat-tut Ou du du monde. Vous avez quoi comme sex-toy On en a pas beaucoup. On m'avait dit que c'était un sex-shop ici. C'était un Et c'est que maintenant. Non, fait des C'est bien aussi. C'est quand même sympa. On va en prendre une quand même. La Gwen. <coughs> Merci, et Très Alors <coughs> cookie à ah, de framboise passion Oui, assemblée. <hums> Monorama mon d'assemblés Gwen, euh, c'est... Bon, bah, ah, ah, euh, d'y gérer bahur, euh, de baheur pod. En po? Ouais. <rire> ah, il de Torpen, trop hein. Et voilà. Merci. C'est bon, du coup, ce sera tout. Pégémen eh et... et de votre rive. Deux-là, Gwen... Uh, Gwen, c'est un peu du nom de bras, oui. <rire> mon chien peut nous effrans. <rire> Mais mon chien est fran, dans on a pas d'air. Prenons-le <musique> s'arrête, Lou Givré et Bessonnet. Ah, Lou Givré, c'est Blaise Cornette? Cornette, ça ah va, ouais, bah, rien. Ouais. Ah, bon, un ma Blazy c'est quoi, peu de meuraine. Muraini. Chetu, chetu, très bien. Bon, chetu, Gwen, hein. Change de l'air à changer leur pratique, adentra, mon oui, oui. Madentreu Monera, Monora Bob Bob cornen, Oh, Bob Wizo, elle en en Rires Rires pas nos Rires Rires Rires Coupe Rires Rires en neck. Pénozé des cornes, madé. Tripla? Até, Péba. Ah, c'est tu. T'es à wad pipi caca. Pétra là t'as de cause. En du de mai ou à ram et de kick les mêmes. Dédéer Skoldiwan! Un en amuse, Arendorgen, Arendorgen, un en du on! Je t'ai Ma fauteur qui a de l'air sioul, tout de ribou, tout de trous, une et Je bon, on a dit, mais je mais je un d'organe, je suis un d'organe, en un nous je juste... suis un peu maléois à ce cornet, mais Rodek Awi de Nandra Benak, Zalch de Rouf, Memechra, Awi de Padu à Aiden Noswehr, Ari Boudalin Orient, Dam Bastan Diwan, en zone avec Groyd Crampuer à façon Nosvator, 10 grands points de sucre, Marpleiche. 10 grands points de sucre. Ah, mon sucre, hein. Il y a juste... et la a amande d'Amanen, ma barse. Je suis Bastan Diwan et Amanen à Galité, Igwen. Pemero, ma. Pemero. Petra Red Fénos, il noir Chomar en amant Oh non, c'est un pédère C'est sans cède A goudé, c'est un monde de la bousquet d'un temps avec Pégémen litrat, crampouéen d'amant Pégémen Je tue Gwen en minorian, muscle casque de Bear Striver, await euh bah Gindro. Je tue Jenedek Penus Velare de la redev euh à mon de à mon nen. Mon Vous avez dit au grand poène à mon sucre marpliche. Yeah. J'ai usé l'aborde de Denis Prijan. <laughs> ouais. <coughs> ouais. Je de jeune, je de Tu Gwen, ah bah Gwen. <rire> garé okay. <rire> Bah alors Qu'est-ce Yeah. Oui. Bah... collé cool bah, yeah. bah, ouais. on, de one Ah, suis mes Bah y'a. Mais Bah ils ont interdit déjà. Allez Allez dame d'une tasse en' ton Presse de riboula